Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser euh, Kiwix pour euh, visualiser et utiliser Wikipédia hors ligne. Donc, pour cela, je vais d'abord ouvrir euh, le logiciel euh, Kiwix. Donc, ici, je me retrouve avec euh, Wikipédia hors ligne. Si je fais une recherche, euh, par exemple, euh, tomate, et je sélectionne. Euh, je vais me retrouver donc avec un Wikipédia en ligne. Pour annuler la recherche, je fais ce geste-là. Si je veux changer de wiki, euh, je vais sur euh, les, les trois petits carrés ici. Je vais faire ouvrir un fichier. Et là, je vais me retrouver avec tous les, les fichiers ZIM, les extensions euh, des, des wikis, installés sur mon sur ma tablette. Donc là, je prends euh, Wiktionary en français, et à partir de ce moment-là, mon, mon application euh, Kiwix va utiliser Wiktionary. Donc là, si je vais par exemple sur euh, une recherche, je vais me retrouver dans Wiktionary. Pour rechanger, retourner à Wikipédia, ouvrir un fichier, et là, je sélectionne Wikipédia en français. Et je bascule vers Wikipédia. Alors comment trouver euh, les wikis installés Et bien pour cela, je vais dans mon gestionnaire de fichiers. Et euh, dans le cas présent, euh, Wikipédia pesant euh, plus de 16 Go, il s'agit de les installer sur la carte SD. Donc je vais dans ma carte SD et je les, je les retrouve dans un dossier que j'ai créé qui s'appelle Wiki.